Bonjour tout le monde et bienvenue à ceux qui se sont abonnés derrière moi, donc bienvenue sur ma chaîne, merci de me suivre, j'espère que vous allez bien. Alors je vous fais une vidéo aujourd'hui parce que j'ai eu envie de regarder un petit peu du côté de chez Vlad, comme l'indique le titre de ma vidéo, c'est-à-dire que j'ai regardé par rapport au conflit que vous connaissez du côté de la France, en général, enfin du côté de l'Europe quoi, et là j'avais envie de regarder quand même du côté de la Russie, notamment... Du côté de Vlad, puisqu'il a été sanctionné, comme vous le savez. Notamment au niveau des banques, avec ce fameux Swift. Au niveau des médias. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre encore Je ne sais plus. Enfin, principalement, c'était ça, parce que euh, le sanctionner, on ne peut pas tellement non plus. Hein. En fait, c'est plutôt lui qui peut nous sanctionner. Et c'est plutôt de ce côté-là que j'avais envie d'explorer euh, avec ce tirage. Ce qui pourrait nous arriver, puisque vous savez très bien... Que on est dépendant du gaz russe, du pétrole russe, des métaux également. Enfin, quand je dis russe, il hein, bon, y a l'Ukraine aussi dedans, enfin bon. Voilà, et donc si on nous coupe le robinet, et eh ben, euh, ça risque de faire mal. Alors pas tout de suite, parce qu'on a des petites réserves, c'est après ce que j'ai compris. Hein. Je me suis renseignée un petit peu quand même pour pas vous dire trop de bêtises. Mais ça n'irait pas très loin. Bon. Donc, on va regarder un peu, parce que, personnellement, moi, si j'étais à la place de, va, de Vlad, pardon euh, toute la mauvaise publicité euh, qu'on lui fait, et puis, euh, sans compter euh, tout ce qui s'est passé euh, avec le Donbass, enfin, bref, on va pas refaire tout l'historique, hein, et bien sûr, euh, l'invasion de l'OTAN, enfin, bref, j'avoue que je pourrais être tentée de me venger. <rire> bon, on va dire les choses telles qu'elles sont, hein donc on va regarder un petit peu ce que lui a décidé. Donc j'essaie de me concentrer sur lui. Là pendant que j'étais en train de de vous faire mon petite, mon petit blabla, ma petite introduction, j'étais vraiment en train de penser à lui parce que de façon à ce que les cartes, voilà, me donnent un petit peu euh, des informations. Vous savez qu'avec les cartes, qu'est-ce qu'on fait bah, les informations en fait. Euh, on est tous comme on est tous connectés, si vous voulez. Ça c'est quelque chose que j'ai appris en hypnose. Eh bien on a des informations que l'on peut recevoir. Bon. Donc finalement quand on a une bonne intuition, une bonne connexion, si vous voulez, eh bien, on peut arriver comme ça à avoir des informations. Et puis, les personnes qui ont eu la gentillesse de faire de la consultation avec moi, eh bien, elles le savent très bien. Puisque, sans rien connaître d'eux ou d'elles, eh bien, j'arrive à voir un petit peu ce qui les tracasse. Donc, vous voyez que c'est pas des bêtises. Bien. Alors, on va regarder un peu justement Vlad. Alors, j'ai commencé évidemment par rapport à la France, parce que c'est peut-être plus facile que de regarder par rapport à l'Europe en général. Donc, on va déjà regarder ce qu'il pense par rapport à Caligula. Donc, je rigole d'avance. Enfin bon, il ne <rire> faut, je... faut pas non plus que je sois euh, voilà, trop partial. Alors, Vlad, par rapport à notre cher Caligula, vous savez qui c'est voilà. Alors, il y a un lit en sommeil et on regarde derrière le rideau. Alors déjà, moi, ça me fait penser à des choses tout de suite concernant la vie privée. C'est-à-dire que tout de suite, je peux vous dire qu'il sait des choses... Hein, vous savez qu'il a été euh, euh, bah, euh, directeur du euh, voilà des services secrets hein, russes. Alors, je sais plus pendant combien d'années, par contre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il sait exactement euh, tout sur tout le monde. Et là, vous avez vu le lit, euh, la petite fille qui regarde derrière le rideau. Bon, bah, c'est clair et net. Hein. Il y a des secrets. Alors, savoir s'il va pouvoir s'en servir, je ne sais pas. Puisque de toute façon, les médias russes sont interdits. Bon, mais on va voir ce qu'il va faire. Et là, j'étais vraiment partie sur Caligula. Alors... Alors déjà voir qu'est-ce qu'il pense de notre cher euh, empereur national, n'est-ce pas Voilà, puisque vous savez qui était Caligula, voilà. Alors. Alors, ici il y a une déchirure dans le ciel, d'accord. Alors si on considère que là j'ai sorti Vlad, là c'est Caligula, et eh bien il le voit déjà comme Filou. Hein, la personne qui offre des fleurs, a ah une fleur d'ailleurs. Et derrière, il y a les ciseaux. Bon, donc il n'a pas du tout confiance en lui déjà. On n'est pas très étonné. Hein. Alors, il y a une espèce de volcan, mais c'est un volcan en fait qui n'est pas du tout, euh, euh, comment dirais-je C'est un volcan intelligent. Alors, dit comme ça, je ne vais pas, pas réussir à vous dire ce que je veux dire. Alors, c'est quelque chose qui peut se comprendre de deux façons. Soit c'est en fait un flux d'intelligence, si vous voulez. Le volcan, le volcan, il crache des, des notes de musique et des, des chiffres. Soit, ça me fait penser à quelque chose qui a été planifié au niveau de l'explosion. Hein c'est bon. Je le sens plutôt comme ça, moi. Alors, ensuite, on a la clé. Et au milieu, on a les militaires. Comme c'est surprenant. Alors, bon. Bon, déjà, ce qu'ils pense par rapport à Caligula, je peux vous dire, c'est pensent pense que, euh, en fait, Caligula a fait exprès... Hein, les, les visites et tout, il a fait exprès euh, de, de mettre un petit peu en scène tout ça, alors je ne peux pas vous dire exactement comment, mais ce qui est sûr c'est de, de la malhonnêteté qui a été découverte de la part de Caligula et qui finalement a conduit à une explosion, parce que là on voit très bien que l'explosion l'explosion elle a été pensée Hein, bon, bah, l'explosion, le déclenchement de la guerre, oui, je sais bien que c'est Vlad qui l'a fait, mais on l'a poussé un peu à ça, quelque part. Hein vous avez les militaires au milieu. Bon, il y a eu de la provocation. Quoi. Je ne cherche pas d'excuses, hein, on est d'accord. Hein. Mais il y a eu des manœuvres malhonnêtes, et ça, c'est sûr. Bon, ce qui fait que, qu'est-ce qui s'est passé eh Ben oui, c'est la guerre, là. Je pense que vous l'avez. Hein. Il y a quelque chose ici, quelque chose qui tombe, qui, qui tombe par terre. Donc, avec ça et ça, on peut y voir les explosions. Bon. Alors là, là, on arrive à des choses intéressantes parce que il y a, vous voyez, le côté ici, secret, le trou de la serrure. Et on voit deux personnes qui s'embrassent. Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir éventuellement des secrets révélés sur la vie privée Je ne sais pas pourquoi ça ressort. C'était déjà dans la coupe et là, c'est ressorti. On va recontinuer sur, sur Vlad, toujours par rapport à Laura gulas, ce qu'il pense de lui. Et éventuellement, ici... Puis après, on ira voir la façon dont il pourrait réagir euh, par rapport à ces fameuses sanctions, si on en aura ou pas. Bon. Donc ici, c'est une chance, une petite coccinelle. D'accord, on ira recouvrir ce que ça peut être ici. Là, vous avez le loup qui est manipulé. Bon, alors déjà, non seulement il le trouve malhonnête, mais en plus, il sait très bien que euh, le gars, il est manipulé. Voilà, il manipule les gens, mais il est lui-même manipulé. bon. Et là, il y a le fantôme du passé. Euh, bah oui, vous savez qui c'est C'est Jean-Mich. C'est Brimich. Enfin, c'est qui enfin, <rire> vous avez compris qui c'est C'est-à-dire le fantôme du passé. Voilà, je viens de le comprendre avec ça. Hein, Quelqu'un qui a disparu. Mais il y a toujours un œil. Donc, il a disparu, mais... Quelque part, il est toujours là. Bon. Intéressant, cette histoire. Parce qu'il a vraiment, vraiment des dossiers euh, sur ce que vous savez. Alors... Pardon. Alors, ici, les fleurs, ça fait quand même penser à un renouveau. Donc, oui, on attaque une ville, c'est vrai. Il y a des morceaux de, de vitres, de, enfin, de ciel, plutôt, par terre. Donc, il y a bien quelque chose qui est cassé. Mais il y a une fleur derrière. Donc, ça, c'est peut-être le, le conflit qui ressort. J'espère que ça enfin, j'espère que ça va s'arrêter. Moi, j'avais parlé d'une solution diplomatique, si vous vous souvenez. Il faut voir. À moins que... Euh, qu'il y ait des choses positives quand même dans, toutes ces... dans toute cette guerre. Je sais que euh, je sais qu'il y a des enfants qui ont été sauvés là-bas. Euh, apparemment, c'était enfin il y avait des trafics d'enfants. Enfin bon. <rire> je vous laisse vous renseigner à ce sujet. Hein. On va pas trop rentrer dans, dans la polémique ou dans les détails, mais il y a des choses qui ont été nettoyées là-bas. Alors encore une fois, j'excuse pas du tout la guerre. Hein. Moi, je suis pour la paix. Voilà. Mais il y a quand même des choses ici qu'il là... a à mon avis qu'il a euh, voilà qu'il a fait et qui quelque part ont été positifs bon sans entrer dans les détails alors on va regarder un peu ici donc ça c'est euh, bah justement c'est les c est, c est les bunkers c'est euh, ça m'a fait tout de suite penser aux enfants dans les tunnels je ne me demandais pas pourquoi enfin bref des choses qui sont enfermées ici. Il y a quelque chose. Bon. Il, y a, il y a eu quelque chose, en tout cas, euh, par rapport euh, euh, à des, des endroits clos, des endroits secrets, des endroits sous terre. Voilà, c'est pour ça que j'ai pensé au bunker, parce que ça me penser aux choses sous terre. Bon, OK. Alors, ici... Oh là Alors là... Alors, cette carte-là, je l'ai pas encore sorti, mais je trouve qu'elle est vraiment intéressante, parce que là, on a les systèmes des dominos, là, qui vont se casser la figure. Pour lui, là, puisque je vous ai dit qu'enfin, je ne mettais qu'à là. Bon... Alors, ici, on a le magicien. Alors ça, ça peut être Vlad aussi. C'est-à-dire que par rapport à cette explosion qui a été, euh, euh, comment dire, euh, mise en place, bah et, il a quand même le contrôle. Il a le contrôle, je le vois comme ça. Et ici... Ben écoutez, il y en a un qui va avoir des ennuis parce que, par rapport à sa vie privée. Hein, moi, je me demande si ça ne va pas ressortir. Parce que quand même, les cartes, elles sont, sont assez parlantes ici. Hein. Je suis en train de réfléchir si je peux vous dire autre chose. C'est juste les questions d'esclavage. Je crois que c'est en fait le secret connu, enfin concernant, bon, qui vous savez, le couple, hein, qui est ici d'ailleurs. Euh, le secret à cause du trou de la serrure, donc on regarde, si vous voulez, hein, Bon, eh ben ça rend finalement euh, Calgula en position euh, d'être lié. Voilà, on a un secret qu'on ne veut pas dire ici, ou qu'on cache. Bon, donc, il y a des histoires, éventuellement, de dossiers compromettants. Alors, je n'ai pas compris pourquoi... Enfin, je n'ai pas compris. Si, j'ai compris. Mais je veux dire, c'est bizarre que ce soit sorti. J'avais plutôt l'impression que ça allait partir tout de suite dans les sanctions économiques. Et finalement, non. Je tombe sur des choses auxquelles je ne m'attendais pas. Franchement, non. Mais il y a l'histoire des dominos. Alors, on va peut-être remettre encore une carte là. Bon, vous direz, j'étais partie sur Caligula. Hein. Enfin, bon. Donc, c'est peut-être logique. Alors, Caligula qui s'amuse. Voilà, le sale gosse avec le, le lance-pierre. Et voyez, il est en observation. Il est bien observé. Bon, il a le contrôle, hein, euh, Vlad. Il a le contrôle, c'est sûr. Il y en a un, c'est vraiment un sale gamin, là. vous voyez. Il s'apprête à lancer une pierre ici, et, mais il y a quelqu'un qui l'observe. Bon, alors le lion, ne me demandez pas, je ne sais pas, c'est un autre pays. Hein. En tout cas, on s'amuse bien ensemble, hein, mais il y aura des conséquences. Et ici, eh ben, le, la, la coupe du sacrifice, hein, le graal qui est plein de sang. J'avais oublié de le dire, c'est la fois dans mon autre tirage. Je ne pas vu en fait, c'est un peu difficile à voir parce que le sang, il ressemble beaucoup euh, à la couleur euh, de la carte, ce qui fait que je n'avais pas fait attention. Mais là, euh, ça fait quand même penser au sacrifice. Hein. Alors, est-ce que... Est-ce que c'est par rapport éventuellement euh, à des choses euh, louches concernant Brimiche on peut, on peut y penser. C'est une hypothèse, hein, les sacrifices, le sang. Les, les, les gens prisonniers, là, c'est une femme. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire ou alors, c'est le fait que le secret eh bien, euh, va être euh, le sacrifice euh, voilà, du couple. Hein. En tout cas, il y a des choses qui sont fortes ici. Alors, on va demander justement si ces fameux secrets vont être révélés. Parce que pour l'instant, j'ai juste le fait que le secret soit connu. C'est clair, hein, on voit bien ici. Mais je ne sais pas s'il si va s'en servir d'une façon ou d'une autre. Enfin, avec les dominos quand même, <rire> on pourrait y penser. Hein. Alors, il y a le cinéma. Ouais, donc il y a de la fiction, hein. donc vous voyez, hein, on retrouve vraiment sur les trucs de, de Brimich, hein. Voilà, on a les jambes ici, d'une couleur, et vous voyez, le, le haut du corps qui a changé, donc on peut se demander quand même si on n'est pas passé d'une personne à une autre. Très intéressant, cette carte-là. Et il va y avoir des révélations, et oui, ça va s'être révélé tout ça. Alors, il n'y a pas de, de, de, de temps, euh, d'indication de temps sur les cartes. Donc, euh, voilà, je ne peux pas vous donner de date. Mais bon, euh, bof. Hein. Alors, ça va immobiliser tout ça. Bon, Donc là, il y a quelque chose qui est figé. Il y en a un, ça va l'arrêter. Hein. Il y en a, Vous voyez, c'est le sculpteur qui ne peut plus sculpter, donc qui ne peut plus travailler. Donc, il y en a un qui va être, on va dire, figé dans son élan, statifié, qui ne va plus pouvoir continuer en gros. Ok, donc là, on a déjà une première information intéressante. Je vais vous faire un autre jeu maintenant. Et on va regarder plutôt les sanctions économiques. Alors, si on aura euh, en toute franchise, ça m'étonnerait qu'il n'y en ait pas quand même. Là, si on l'empêche de faire son business à l'international hein, avec ces histoires de SWIFT, c'est embêtant. Hein Moi, je connais des gens qui ont euh, des clients euh, en Russie, des, des sociétés allemandes qui ont des clients en Russie. Le, le client, il ne peut pas payer, quoi. Donc, c'est un peu embêtant, quand même. Hein enfin, bon, ils ont trouvé une moyen de contourner le, la montagne, comme dirait Nana. Mais enfin, euh, bon, c'est... Enfin, voilà, il y, y a des choses embêtantes. Bon, alors, on va regarder. Est-ce que Vlad... Euh... Alors, déjà, on va regarder. Est-ce qu'il va y avoir des sanctions sur la France On va prendre la France, parce que sinon, c'est trop compliqué de prendre euh, pays par pays. Donc, on va rester sur la France. Au niveau économique, est-ce que Vlad va à faire des sanctions. Alors là, on, on peut regarder s'il y aura des sanctions à la fois militaires ou que économiques. Hein. Là, je ne sais pas. On va voir. Parce que vous avez tous un petit peu peur qu'il y ait des histoires de bombes. J'ai pas l'impression. Moi, je ne pense pas. Hein. Je pense que les problèmes que j'ai vus en astrologie, c'est n'est pas forcément en relation avec la Russie. C'est peut-être autre chose. Hein. Je ne peux pas euh, trop distinguer. Mais c'est vrai que j'ai vu des explosions. Après, comme c'est les aspects mondiaux, Évidemment, euh, quand je fais l'astrologie, euh, les prévisions 2022, je me sers des aspects mondiaux. Bon, je me sers des points personnels de la France, c'est vrai. Mais bon, euh, souvent, ça m'est arrivé de sortir euh, ce qui se passait dans le monde. Donc, les explosions, ça se comprend. Mais quand même, quand même, il y a des choses sur la France. On va regarder. Alors, par rapport à la France, que va faire Vlad Donc là, pas par rapport à Caligula, par rapport à la France. Alors, on a quand même ici, eh ben, on a les militaires quand même, hein ouais. Et quelque chose qui grandit bon ok Alors j'essaie de réfléchir comment vous interprétez cette coupe hein, parce que ça peut très bien être euh, euh, la loi martiale quoi que bon ce serait pas top mais la loi martiale, ce ne serait pas décrété par la Russie. Ce serait, là, décrété par le gouvernement français. Ce n'est pas la même chose. Là, j'essaie vraiment de voir ce que lui va faire, Vlad. Alors, qu'est-ce qu'il va faire par rapport à la France Ça va les sortir, on va la prendre. On va en mettre une au milieu un petit peu pour voir aussi. Je fais attention vous voyez bien les cartes. Elles sont assez grandes. En tout cas, merci de l'accueil que vous avez fait à mon jeu. Alors évidemment, il y a certaines personnes qui n'aiment pas. Il y en a toujours, on ne peut pas plaire à tout le monde. Bah, c'est comme ça, voilà, c'est les desserts, ça ne plaît pas toujours à, à tout le monde. Il y en a qui n'aiment pas le chocolat, il y en a qui n'aiment pas la vanille, enfin bref. Et donc, il y en a qui n'aiment pas le nouveau jeu. Mais je l'ai choisi parce que ça me permet de sortir beaucoup plus de situations. Et quelquefois, dans mes autres jeux que j'aime beaucoup, je me sens un peu limitée. Ce qui fait qu'on peut parfois bah, oublier des interprétations. Voilà, encore le sacrifice, ça ressort. Pourtant, j'ai mélangé mes cartes. Il y en a bien un, quand même, qui va passer au tribunal. Pourtant, j'étais sur la France, mais j'ai l'impression que je ressors encore euh, ce fameux Caligula. On va regarder. Bon, ça, c'est les migrants. Mais c'est aussi la pauvreté. Il y a quelque chose qui se met en route. Et là, on a les histoires de machines. Avec les tuyaux. Bon, bah écoutez, ça me fait quand même penser, ici, avec les pleurs... On va avoir des problèmes au niveau des industries euh, puisque les machines il faut les faire tourner alors il y a l'électricité mais évidemment évidemment il y a tout ce qui est aussi euh, voilà fuel etc bon il y avait un truc là on va on va regarder un petit peu Regardez si un peu on peut avoir davantage de détails. En tout cas, il y a également les transports ici. Puis on va regarder aussi ce que c'est que ça. Voilà. Alors là, il y a le vampire qui fait sa cuisine. Ce n'est pas une bonne carte. Hein. D'accord. Pour l'instant, j'ai pas d'idée. On va regarder. C'est encore les militaires, décidément. Mais bon, ils sont un peu perplexes quand même. Euh, je me demande... Euh... Là, j'étais partie sur Vlad par rapport à la France. Mais je me demande quand même si la France ne va pas envoyer des militaires là-bas. Parce qu'il y a la carte du sacrifice avec le mouton qui se demande ce qu'il fait dans cette histoire. Je sais pas, il y a quelque chose. Ici... Alors, là, on a les questions financières. D'accord. Bon, là, on a, on a bien encore les révélations qui ressortent. Et là aussi. Justement, cette histoire de révélation, elle veut vraiment sortir. Hein. Donc ça, c'est en préparation parce que là, j'étais partie sur les sanctions. Et ça, c'est ressorti. Bon, on sait ce que c'est. Donc, on va mettre de côté. On ne va pas se mélanger parce que je voudrais rester sur les choses économiques. Et là aussi, je ne vois pas trop ce que c'est. Le vampire... Qui fait sa cuisine, d'accord. J'ai pas l'impression que ce soit Vlad moi, quand même. En tout cas, il y a des gens qui prennent la fuite. Ok. Alors, les sanctions de Vlad. Et là, on a des choses financières. J'ai plutôt l'impression que ça concerne la, la, les énergies, mais euh, j'ai pas sorti encore. Ouais. Ah, non, je sais ce que c'est. Il y en a un qui va prendre la fuite, là. Ça, c'est Caligula encore. Hein. C'est lui, le vampire. Lui, il va devoir partir. Je pensais que c'était les migrants, vous voyez. Non, c'est pas les migrants. C'est qu'il y en a un qui va partir, qui va devoir partir. Ouais. J'ai pas les sanctions, mais décidément, je crois qu'il lui en veut, hein, Caligula. Hein. Enfin, vous me direz. Hein. On, le, on se comprend. On le comprend. Nous aussi, on lui en veut, d'ailleurs. Hein. Alors, ici, ça, c'est l'Europe. Et il va y avoir des choses financières, là. Bon. Hein, ça, c'est Ursula, par exemple. Alors, pas que, mais enfin, bon. Moi, je, je considère que c'est vraiment l'Europe, cette femme-là, qui trône, qui est assez, euh, voilà, euh, bien habillée et tout, hein, bon euh, ça c'est l'argent qu'elle a en main. Là c'est tout, tout ce qui concerne les lois européennes. Enfin bref, il y a quelque chose par rapport à de l'argent. Et là on nous endort. On nous endort. Alors ça j'avais parlé du tribunal. Il y a des coupables qui vont être cherchés ici. Savoir si c'est les banques. Il y a des choses financières qui vont qui vont arriver. Ça c'est sûr. Encore euh, les histoires de secrets, décidément. Enfin, moi, ça peut penser à ça, en tout cas. Et là, bah oui, je vous dis, là, par contre, oui, ça ressort bien. Alors, cette carte-là, étant donné que j'ai sorti au milieu, pour moi, on va être quand même en situation de dépendance par rapport aux machines. Bon, donc, il va y avoir des problèmes. Alors, on va essayer de voir un petit peu du côté financier, ce qui peut arriver, là, parce que je sens que... Euh, bon, il va y avoir un truc... Bon, là, on a compris, il y en a un qui va devoir partir. Alors peut-être justement parce qu'il va y avoir des révélations que, qui sont là, on va les mettre dessus. Hein. Vous les avez vues tout à l'heure. Donc voilà, je, je vais essayer d'augmenter un peu le, le... temps je vais mettre sur pause. Voilà, de façon à ce que vous puissiez voir les cartes. Bon, vous les aviez déjà vu Oui, donc ça, on a compris. Il y en a un qui va devoir partir, il va y avoir des révélations qui vont lui tomber dessus. Bon, alors au niveau économique. Ben, on va poser la question, je crois que c'est plus simple. Hein. Est-ce qu'ils vont nous couper le robinet hein, Tout simplement. Au niveau du gaz, au niveau euh, du pétrole. <rire> ok. L'âne qui fait non. Et là, l'oiseau, l'oiseau souverain qui euh, survole euh, les villes. Bon, il ben, y en a qui ont fait les ânes. Hein. Voilà, il y en a qui ont, qui ont fait les ânes, qui ont fait des erreurs. Et je pense qu'on va être sanctionné. Alors, ben oui, ça peux dire qu'encore une fois, on ne mord pas la main qui nourrit. Quand on a affaire à la puissance russe, notamment au niveau des énergies, quand on est vraiment dépendant, Et c'est euh, un peu moins de la moitié, je crois que c'est 40%, juste comme ça. Vous irez vérifier le chiffre. Hein. L'Europe, je crois que c'est 40%. La, la France, je ne sais plus. Puis, il faut distinguer le gaz du pétrole. Mais quand on est quand même dépendant comme ça, on fait un petit peu attention quand même. Euh, voilà. Hein. Parce que là, ça va nous retomber dessus. Bon. Voilà. Les dominos. Bon. bah écoutez, il euh, y aura des sanctions, oui. C'est sûr. C'est sûr parce qu'il y en a qui ont fait les ânes, Et donc... Euh, alors, l'effet domino. Et en plus... Alors, en plus... Il y a quand même des choses militaires. Euh, alors ça, c'est plus embêtant par contre, parce qu'il y a des choses qui tombent dessus quand même. Alors, attendez, on va approfondir ça. Alors, est-ce qu'il va quand Est-ce que, pardon, est-ce que Vlad va envoyer des bombes en France On va poser la question, c'est un peu bizarre. Non, c'est le loup qui manipule. Non. Ce qui va se passer ici, c'est qu'il va y avoir une manipulation au niveau de, des militaires. Alors pourquoi? Alors là. Il y en a un qui va se faire clasher là. En même temps, il faut que j'essaie de trouver l'histoire. Et le trou du. Le trou du. Le, enfin, le, le terrier, le trou du lapin, j'allais dire, ouais. Le terrier du lapin. Le terrier du lapin, le lapin fou, donc. Euh, c'est un peu hors de contrôle tout ça. Hein. c'est D'après ce que je vois, moi, c'est qu'on n'a plus du tout le contrôle de la situation. Et que là, pour moi, il va y avoir une manipulation. D'ici qui nous mettent une loi martiale ou j'en sais rien. Euh, ben bah, oui, pourtant, j'avais sorti non, moi. Hein, mais.. Évidemment, il n'y avait pas encore le, le conflit russo-ukrainien. Ça pourrait nous tomber dessus quand même, mais ce serait de la manipulation. Et là, eh ben, là quand même, il y en a un qui... Euh... Alors, je pense que c'est toujours le même, hein. mais lui, il va être réduit en poudre hein, ou en poussière ici. Et nous, eh ben, nous eh ben, on ne sait pas où on va. C'est le, le, le terrier du lapin. Là, c'est vraiment le grand bazar, comme j'aime à dire. Ça va vraiment échapper à tout contrôle. On ne sait pas où on va. C'est l'inconnu. Bon, bah écoutez, je les ressors encore. Hein. Ça fait deux fois. Donc, il y aura bien des histoires de militaires. Alors, paniquez pas. Hein. Je crois vraiment que c'est euh, Caligula qui va nous mettre ça. Voilà, euh, toujours pour nous protéger, n'est-ce pas Et... Mais nous, je crois que les gens ne vont pas accepter. Parce qu'il y a quand même la liberté, hein. Alors, est-ce que c'est, justement, la réaction du peuple français Il y a le magicien. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est que là, c'est Vlad qui a toujours le contrôle de la situation. Non, non, c'est pas ça. C'est le retour à la paix, à mon avis. Non. C'est les, les colombes, je viens de le comprendre. Donc, Bon, cette guerre, elle va s'arrêter. Par contre, euh, il y en a un entre-temps qui va nous faire la totale. Hein, ici. Mais ça va, ça va très mal se passer pour lui. Bon. Et puis, alors, pourquoi est-ce qu'il va y avoir des bilitares dans, dans les rues, etc Alors, manipulation, et peut-être justement euh, à cause de ça. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir des problèmes en France On va regarder, parce que les prix augmentent, ça, vous savez déjà. Mais c'est pas fini. Hein. Alors, alors, le jeudi, qu'il va falloir se protéger et se battre. Ouais, mais par rapport à quoi ben bah oui, bon. Donc il y en a en fait qui vont faire joujou, là, les, les riches. Vous voyez avec le, la tête de corbeau, ils sont très mauvais ces gens-là. Ils font des châteaux de sable. Mais c'est aussi des gens qui sont... Euh... Comment dire ah, comment... Mais Parfois je mets sur pause, excusez-moi, parce qu'il faut que je réfléchisse. ici. Je ne sais pas si vous voyez sur la carte, mais il y a un serpent sur le sable. C'est encore les toujours les mêmes, hein. c'est toujours ceux qui nous gouvernent. Et, et j'ai compris ce qui ce qui va se passer, c'est qu'ils vont rien faire. Ils vont pas prendre leurs responsabilités, ils vont continuer à faire mumuse avec des choses complètement futiles, qui ne construisent, ils vont rien construire du tout, ils vont rien résoudre du tout. C'est ça que ça veut dire, je viens de le comprendre. Donc ça, en fait, on va avoir des problèmes en France certainement avec la hausse des prix, etc., etc. Et euh, bah, gouvernement, n'est-ce pas Ben ils vont rien faire. Ils vont laisser courir, euh, voilà. Alors, je vous dis, c'est le château de sable. Il y a le serpent. Donc, c'est eux, en fait. En fait, ils vont pas prendre leurs responsabilités et ils vont laisser la situation se déliter, euh, s'envenimer. Enfin, voilà. Et du coup, ben, les gens, ils vont être obligés de, alors, de, de se défendre eux-mêmes, de prendre soin d'eux-mêmes, de se battre éventuellement et de se protéger. On va avoir encore des histoires de, de connaissances. Oui, on va avoir des informations qui vont nous arriver, hein. ça c'est sûr. On va nous balancer des informations, il faut voir lesquelles, de quoi il s'agit. Ah ben, on a quand même des informations qui vont nous aider. En tout cas, cette fois, c'est des informations, encore une fois, qui sont correctes. Ce n'est pas la propagande, j'ai envie de dire. C'est des informations qui sont vraies. Ouais, on va vraiment apprendre des choses malhonnêtes. Hein. Pour moi, il y a. j'avais vu en astrologie, en astrologie pardon, qu'il y avait révélation de scandale. On va l'avoir ici, en plus. Bon. Donc, je vous dis pas le bazar que ça va provoquer en France, parce que les gens, vont être, ils vont être vraiment en colère. D'ailleurs, on peut demander, hein, comment est-ce que la population va réagir par rapport à toutes ces informations qui vont arriver Bah, ben, les gens, ils vont souffrir. Ils vont être très, très déçus. Il y en a beaucoup qui vont... Vous voyez, ça, c'est la, la femme qui s'imaginait des choses... Et qui finalement, euh, la réalité est complètement différente. Donc il va y avoir une grosse, grosse déception. Et un fardeau à porter. Alors là, on libère des choses inconnues. Des choses qui remontent. C'est sous l'eau. Hein. C'est un peu difficile à voir, mais enfin c'est sous l'eau. Il y a quelque chose qui est libéré de la part du coffre. Qui était, qui était caché dans un coffre. Euh, ça, c'est les pays européens hein, avec le bonnet d'âne, enfin bref. Il y a le chapeau du magicien aussi, vous me direz. Bon, ils sont pas tous nuls, là. Hein, mais bon, pour moi, c'est les différents pays ici. Et il va y avoir, à mon avis, au moins une personne qui va avoir des gros ennuis. Ouais, bon, bah écoutez, moi, ce que je vois ici... C'est qu'il euh, y en a un qui pourrait vraiment, vraiment avoir des ennuis, qui pourrait même être suivi. Et de toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de la population française, ils vont porter un fardeau et ils vont être aussi empêchés euh, de travailler. Donc, manque de travail. Bon, alors, la réaction, réaction je pense que c'est une menace. Hein. Alors, la réaction, la réaction vraiment, vraiment des gens, je ne l'ai pas. Est-ce que tu peux me donner une carte, la façon dont les gens vont réagir à tout ça quand même bah ils vont considérer qu'on est gouverné par un fou qui se qui s'amuse sur une une montagne de, de de dynamite. Donc les gens ils vont voir en fait la réalité en, en face. C'est pour ça qu'il y avait la déception. Oui il y en a quand même beaucoup qui croient à la propagande. Hein. Bah, c'est normal quand on vous sème toute la journée les mêmes choses sur toutes les les, les, les radios, les TV et tout, euh, c'est sûr que les gens ils croient voilà, ils croient quand même à la propagande. Mais là, ils vont voir la réalité en face. Et ils vont quand même... Euh, alors... Moi, je dirais que les gens, ils vont avoir peur quand même. Ouais. Les gens vont prendre conscience qu'ils ne sont pas libres. C'est-à-dire que sous couvert de, de comment dire, d'être de faire des bonnes choses pour eux, hein, pour le peuple, le gouvernement qui manque, fait des bonnes choses pour le peuple, et bien là, ils vont s'apercevoir qu'en fait, ils ne sont pas libres, du tout, du tout. qu'on les a menés en bateau, quoi, quelque part. Moi, c'est comme ça que j'interprète la carte. Ça me rappelle une petite anecdote, d'ailleurs. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà raconté hein. Si, si c'est le cas, excusez-moi, c'est que je radote. Mais il y a, je ne sais plus, plusieurs mois de ça, on va dire. J'attendais... Euh, près d'un centre pour tester, pour faire des tests antigéniques, si j'en avais besoin pour, voilà, pour me faire couper les cheveux, parce que sinon on ne peut pas. Si on n'est pas vax, ben sans test antigénique, on ne peut pas. Bref, donc j'étais dans la file d'attente. Et je pensais naïvement que <rire> j'étais la seule non-vaxe, n'est-ce pas Donc je me tourne vers un monsieur qui avait l'air sympa. Je lui dis Oui, vous aussi, vous êtes contre, euh, voilà. La piqûre Il me dit Ah non, non, pas du tout, moi ça fait déjà trois doses que j'ai eu. Donc là, je regarde un peu perplexe. Il me dit, ouais, mais j'ai les symptômes euh, du coco, donc voilà, je viens me faire tester. Euh, de nouveau, encore plus perplexe. Et il me dit, mais vous savez, il euh, n'y a pas de souci, hein, le, le, le gouverne, qui, enfin, qui ment, enfin, il n'a pas dit qui ment, mais enfin bon, moi je vous le dis, euh, il est bon pour nous, il fait des bonnes choses pour nous, il faut lui faire confiance. J'ai toujours pas. J'étais encore plus perplexe, et puis après, ça a été mon tour, donc je n'ai pas réussi à lui dire. Euh, <rire> Ce que je pensais, je crois que de toute façon, il n'auraient pas compris. Mais voilà comment sont les gens. Donc, ils sont persuadés que les gouvernements agissent pour le bien de la population. Bon, donc là, pour moi, il va y avoir des désillusions. Et les gens vont être sous le choc. Et ils vont prendre conscience. Et là, donc, ils vont être en colère quand même. Ils vont prendre conscience qu'ils sont manipulés et enchaînés. Et encore une fois, ils vont voir le vrai visage de leurs dirigeants. Bon. Alors, euh, ben, les bombes... Euh, non, je n'ai pas l'impression. Mais, par contre, j'ai l'impression qu'on va quand même avoir euh, des, des, des, des soldats. Voilà. Alors, pourquoi Pourquoi est-ce que, finalement, on aurait éventuellement une loi martiale Parce qu'il faut dire le mot, hein. Pourquoi, pourquoi Alors, là, c'est un morceau de pays. Donc, ça, c'est encore la, éventuellement la Russie. Ouais. Alors, ça, c'est préservation de quelque chose si en fait' à, alors il ya des quand même des flèches ou des torches là ouais, il va dire que c'est pour nous protéger des euh, des attaques ennemies. Hein. vous avez ici des petites flamèches donc ça c'est euh, des explosions ce genre de choses il va y avoir un truc en france mais pour moi c'est de la manipulation et qui va faire qu'on risque d'avoir quand même des, des, des soldats dans les rues, ouais, tout à fait. Mais d'un autre côté, en même, en même temps ou un peu après, on aura des révélations, de toute façon, qui vont, qui vont vraiment arriver, et qui vont faire que les gens vont prendre conscience de ça, voilà. Bon, donc, euh, les sanctions, bah oui, parce que je vois quand même des gens qui vont perdre leur travail, donc oui. Euh, J'ai pas forcément le, le fait de couper le robinet, mais je pense que ça va être ça quand même. Mais ce qui est sûr, c'est que de toute façon, il y aura une hausse des prix qui va être telle qu'il y a des gens qui seront empêchés de travailler. Ça, c'est sûr. Ça, je l'ai sorti. Hein, C'était la statue euh, voilà de sculpteur qui pouvait plus travailler tout à l'heure. Je vous pose quelle est la carte. Je vais vous la, re la retrouver. Je vais mettre sur pause. Voilà, c'est celle-ci. Hein, c'est vraiment quelqu'un qui a tous les outils et qui est statufié, donc il ne peut plus travailler. Alors, il y a quand même quelque chose que je n'ai pas bien traité, c'est vrai. C'est les questions financières. Je vous dis, on endort, on endort le dragon qui repose sur son tas d'or. Donc, on... il y a toujours une question encore de manipulation. Par contre, au niveau de l'euro, je ne vois pas pour l'instant les conséquences de cette guerre par rapport à l'argent. je sais que vous faites du souci. Alors, il est possible que ce soit tout simplement aussi le fait que l'or euh, augmente. Bon, ça, j'ai l'information que j'ai. Donc, euh, bon, c'est pas un scoop. Hein. Mais je pense qu'il y a autre chose encore. Quelles vont être les conséquences euh, sur, euh, pour l'euro, par exemple, ou pour les banques Bon, ça va être mondial, déjà. Ça, je peux vous dire. Ou alors, en tout cas, au niveau de l'Europe. Hein, on va dire, Quand je dis mondial, c'est, euh, bon, euh, international. Il va bien y avoir des conséquences. Pour l'instant, je n'ai pas sorti quoi. C'est encore secret. Il y a des choses qu'on ne nous dit pas hein, au niveau de, de la monnaie. Il y a des choses qui sont cachées. Qui sont en préparation, qui sont cachées et on nous endort. Alors, par rapport à quoi Ouais, eh ben l'euro euh, risque de disparaître. Hein. En tout cas, il y a le fait qu'il soit mangé. Alors, ça peut très bien montrer que soit il va disparaître, soit il va être fortement diminué. Mais là, il y a, il y a quelque chose, là. La gueule de la baleine, il va disparaître. Hein. Quand on est dans la gueule de la baleine, c'est que ça disparaît. Mais ça, c'est en préparation. Est-ce que je peux avoir une carte de complément Voilà, c'est une question de temps. Il y a la question de temps. C'est amené à disparaître le rôle. Vous l'avez ici. Mais pour l'instant, on ne le dit pas, on nous endort. C'est secret, en fait. Il y a des choses qui, vous voyez la, la nuit, ici, j'ai encore le temps là et le temps là. Hein, c'est une espèce de chaperon rouge qui sort la nuit, avec euh, ici, le balancier de l'horloge. Donc, c'est vraiment en préparation, ça. Alors, est-ce que c'est le fameux euro numérique, par exemple Je Pour l'instant, je peux pas vous dire, parce que c'est juste le fait que ça disparaisse. Ça peut être aussi le côté liquide qui disparaît, ça expliquer pourquoi j'ai l'or. Hein. Donc, Le cash. Ouais, et c'est bien, euh... alors les pirates, alors attention parce que là il y a la notion de vol, hein. et c'est bien plusieurs pays, donc pour moi c'est bien sur la zone Europe, même si je n'ai pas les pays européens, c'est pas grave, mais là il y a une notion de, de, de filouterie hein, par rapport à, à l'euro. Voilà, et ça, ça va passer aussi par des lois, et ce sera le mot de la fin, donc il faut s'attendre aussi à des changements au niveau de la zone, la zone, pardon, Europe, euro, enfin bref, au niveau de l'Europe. Alors, au niveau des dates, euh ben, on va regarder avec un autre jeu. parce que Sinon, vous allez me poser la question de quand, n'est-ce pas Mais je sens qu'il y a un truc, ça, c'est sûr. De toute façon, on avait vu les dominos tout à l'heure. Hein. Bon, on l'avait vu pour Caligula, mais on peut adapter, adapter ça aussi à la situation actuelle. C'est que quand il y a un truc qui, qui crache, ben, le reste suit. Hein. Si on a des problèmes d'énergie, de, on aura des problèmes de travail... On aura des problèmes euh, d'argent. Euh, donc, tout ça va suivre. Donc, forcément, il y aura une influence sur la monnaie. Alors, à partir de quand, si je peux avoir une date Bon, il y a quand même une protection avec l'inconstance. Donc, ne faites pas trop de soucis quand même. Alors, quand est-ce que tout ça va arriver au niveau de l'argent, au niveau financier Pardon. Bah justement, j'ai l'argent qui sort. Donc, c'est bien, effectivement, euh, le thème. Donc, si tu pouvais me donner la date voilà, donc l'ennemi... Pour l'instant, j'ai pas la date, mais j'ai l'ennemi. Entre 3 et 5 mois, si je regarde... La... Souvent, je regarde les chiffres. Hein. Euh, on est quoi au mois de mars Mars, avril, mai, juin, juillet. Ouais, ouais, ouais, l'été, l'automne. Hein. Bon, bah, c'est bien une femme hein, qui va décider. Donc, euh... ça, c'est la Commission européenne, Ursula, qui va agir. Voilà, elle va nous faire des lois. Bon. Donc, il y aura bien un changement au niveau financier. Que ça passera par une loi. Moi, je verrais bien ça pour euh, l'automne. Mais bon, après... Euh... Oui, bon, bah, vous avez le crash. Hein. Bon, Ouais, ouais, ouais. Il va bien y avoir des, une destruction de l'euro de pour moi. J'en je, suis sûre. Ben, vous l'avez encore ici. on m'a dit qu'il ne raconte, qu raconte pas des bonnes nouvelles, qu'il donne pas des bonnes nouvelles. Ouais, je sais bien, je sais bien. Mais que vous dire il va y avoir un, un truc au niveau monétaire. Ça, c'est sûr. Alors je vous ai dit l'automne. Ouais. Si ça se trouve, est-ce que ce serait avant Est-ce que ça va durer quand même jusque-là Je ne sais pas. Est-ce que ça pourrait être plus rapide Bon, il me dit quand même qu'il y a une carte bleue. Donc, euh, bon. Il y a un crash. Oui. Mais, il y a quand même un mais. C'est que d'une façon ou d'une autre, on s'en sortira. Quoi. Voilà. Donc, n'allez pas pleurer dans les chaumières. Tout ça, c'est un mauvais passage. Il faut en passer par là. C'est toujours pareil. Hein. Bon, euh, voilà, il y aura une période difficile. Donc, prévoyez en conséquence. Hein. Mais euh, on ne pourra pas y couper. En gros, c'est ça. Bon, bien, bien. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que vous avez un petit peu plus d'idées de ce qui va nous attendre. Ce qui est sûr, c'est que tout ce bazar, comme je le dis toujours, va euh, faire que l'autre, il va dégager. Et qu'on va devoir retrouver des solutions, pour moi, avec des personnes qui seront beaucoup mieux D'ailleurs, tiens, on va poser là, on va, on va finir le jeu là-dessus pour finir par une note d'optimisme pour pas, que je vous laisse comme ça quand même le week-end. Est-ce que après tout ce que je vois, donc qui va arriver sur la France, est-ce qu'on aura quand même une des perspectives plus heureuses, euh, même si on a un crash au niveau de l'argent, bon, on est d'accord. Hein, est-ce qu'on aura des perspectives plus heureuses dans un futur, donc avec d'autres personnes qui viendraient un peu euh, nettoyer? Les écuries d'Ogias, hein, si vous connaissez la mythologie. Alors, c'est encore caché. C'est encore caché. C'est euh, le secret, hein. on ne sait pas. Je ne sais pas pourquoi elle sort ça. Il y a toujours l'explosion d'idées, d'accord Ça, ça peut être justement des nouvelles idées qui arrivent. Mais au niveau des personnes... Bon ouais, je dirais que quand même avec cette carte là Alors, dans un premier temps, je dirais que c'est d'abord les gens. Hein, parce que là vous voyez que là il y a la personne, elle est elle est pauvre, elle a son baluchon, elle est pieds nus, mais il y a les étoiles. Moi je dirais je dirais bien qu'on va passer par une, une période quand même assez difficile sur le plan économique, qu'il va falloir qu'on se dépatouille avec notre petite, nos petites idées, nos petites idées à nous, notamment pour le problème d'énergie. Il va falloir qu'on aille à la solidarité, d'abord, on va dire, euh, locale, régionale, ce que vous voulez, hein, qui va devoir se mettre en place. Parce que là, en fait, cette carte-là, c'est le secret, mais c'est aussi le fait que les choses ne vont pas bouger dans un premier temps, parce qu'il n'y aura pas de solution. Donc, ce sera vraiment les solutions qui vont être trouvées au niveau local. Je pense que c'est ça. Et alors, par la suite... Alors là, il y a quelqu'un qui arrive. Euh, ouais, alors, qui, qui c'est celui-là Alors, un radeau. Non, c'est pas ça. C'est que l'autre, il va partir. Ça, je le ressors là. Vous avez la, la, la fiction... Et le roi sur le radeau, c'est avec le requin, c'est euh, vous savez qui qui va partir. C'est ce que je vous ai sorti tout à l'heure. Donc, il faudra déjà attendre qu'il parte. Bon, ok. Donc C'est combien de confirmations hein C'est bien bien la confirmation. Il va se retrouver tout seul. Voilà, vous avez la... Alors, je peux vous dire tout de suite, les élections, ce n'est pas la peine, quoi. C'est râpé, hein Là, la coupe, euh, non. Vous savez, c'est un peu comme dans Harry Potter, là, hein, euh... Euh, non c'était pas ça. Si, si, si, si, si il y avait une histoire de coupe, mais là il l'aura pas. Hein. Euh, elle a pris la, la poussière donc c'est fini quoi. Il, il partira avec peut-être, mais il, il aura plus la, la nouvelle coupe des cinq ans rassurez-vous. Enfin mo moi franchement j'y crois pas. Bon alors après tout ce bazar est-ce qu'on aura autre chose quelqu'un d'autre Alors on a le hérisson, Ouais on va avoir des problèmes quand même. Hein. On va avoir des problèmes où les gens ils vont se disputer, enfin il va y avoir quand même des de, de, comment dire beaucoup d'agressions ou d'agressivité. Et là il va y avoir quand même un espoir. Mais je vous dis, j'arrive pas à le sortir pour l'instant. Pour moi, ça passe d'abord par une période où on n'aura pas grand chose. On risque de perdre pas mal de choses. Il y a des choses qu'on n'aura plus qu'on aura du mal à avoir Alors, on va poser la question est ce qu'on aura un nouveau gouverne... un nouveau gouvernement ou du moins une espèce de chose transitoire parce que je sais que ça bon on va nous annoncer quelque chose ouais il y en aura un autre hein. en tout cas il y aura au moins une personne qui arrivera et qui sera guidée par le cœur. bon voilà donc on va rester sur ça sur le mot de la fin mais voyez que avant qu'on nous annonce quand même des choses ici la trompette et puis c'est aussi en même temps une longue vue donc avant ça, il hein, y a les cheveux blancs, donc ça met du temps avant qu'on ait quelqu'un qui arrive guidé par son cœur et qui remette les choses un petit peu en ordre. Vous avez ici les boîtes. Avant ça, je vous dis, hein, il va y avoir des disputes, des conflits. Enfin bref, les gens vont être assez énervés euh, parce que il y aura des choses qui vont nous manquer, c'est sûr. Mais ça se fera. Bon, voilà, j'espère que mon petit tirage vous a plu. Comme d'habitude, j'ai fait 45 minutes, on se refait pas. Bon, ok. Donc on va garder cette note d'espoir en, en, en tête. Mais vous avez un petit peu quand même ce qui pourrait arriver. Hein, je n'ai pas la prétention de tout savoir. Mais on a une petite idée quand même. On a une petite idée de ce qui va arriver. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je vois pas d'attaque nucléaire. Non. Par contre, malheureusement, des soldats, oui. Ouais, ouais. Et il y a bien des flammes. Vous les sortez tout à l'heure. Euh, donc, euh, oui, ça peut être toujours les trucs sous faux drapeau. Enfin, il y a un truc comme ça qui va faire que on va devoir batailler pour regagner notre liberté. Mais ça, vous avez compris. Voilà, je vous fais la bise et je vous dis à bientôt. Et puis, de toute façon, n'oubliez pas, hein, c'est vraiment le fait d'être solidaire, de nous de, de nous aider, de s'aider entre nous. Et c'est ça vraiment qui nous sauvera. À bientôt, en tout cas. Et quand même, passez un bon week-end. Au revoir.